Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour expliquer les sections. Alors les sections c'est quoi Ça permet de séparer plusieurs pages. Par exemple si on veut que cette page ne soit pas exactement comme l'autre, pour les bas de page et les hautes pages, et bien on peut faire des sections. Prenons un exemple, si ici je fais insertion, en tête, je mets un titre, tutoriel, et bien on voit qu'il est partout la même chose si je veux le changer là par exemple ça va suivre alors avec les sections on peut faire plusieurs en différentes. différents pour les pieds de page prenons un exemple insertion pied de page là on voit que les pages de page se suivent. Si on veut par exemple, mettre une page blanche au milieu d'un document on ne peut pas en faisant des sauts de page normal. On doit faire des sauts de section. Alors comment faire les sauts de section C'est simple au lieu de mettre saut de page ici vous allez sous mise en, euh, mise en page saut de page saut de section page suivante et là on voit qu'il a fait un saut de page un saut de section, je veux dire, pardon. Et voilà, on a nos trois pages, mais cette fois, si on regarde l'entête, là c'est en-tête section 1, et là c'est en-tête section 2. Les entêtes ne sont pas liées. C'est la même chose pour les... les pieds de page. Mais le troisième est toujours lié, donc si on veut faire une page blanche au milieu, on doit aussi délier le troisième. Donc comment on fait ça ben on fait la même chose qu'avant, on remplace le saut de page par une sous section. Et voilà. Donc maintenant, on a trois en têtes, section 1, section 2 et section 3. Maintenant, si on change, et ben on voit que ça ne change toujours pas. Pourquoi Car il y a ce petit, ce petit euh, truc qui est coché. Si on le décoche, on voit que là, à côté, on voit à côté que identique au précédent, il disparaît. Donc maintenant, si on change, si on le supprime, eh ben ça ne le supprime pas là. Mais ça l'a supprimé là. Ça, on ne veut pas. Donc, comme on fait Eh bien, on délie aussi celui-là. Comme ça, c'est trois en tête, en fait, qui sont autonomes. Donc maintenant, si on supprime, il n'est pas supprimé là pour les pieds de page c'est la même chose si maintenant je supprime là ça, ça le supprime partout car il est toujours lié au précédent donc il faut aussi le délier et la même chose là et comme ça cette fois si je le supprime là ça reste bon comme vous voyez si on met une page blanche on ne veut pas que la numérotation suive Là, elle suit page 1, page 3. Donc pour faire ça, on va sous euh, création, numéro de page, format numéro de page. Et là, on met à partir de page 2. Comme ça, là, c'est bon. Si maintenant on rajoute une page, ça va suivre page 3, page 4, etc. Maintenant, les sauts les de section autre chose ils permettent, par exemple, si on veut mettre une page au milieu d'un document horizontal pour mettre un graphe, un tableau, ou comme ça au lieu de faire un, un autre document Word et de bidouiller on n'a qu'à faire les sous-sections comme on vient de voir et on va sous Mise en page Orientation et on fait juste Paysage et voilà la page est en horizontal alors que les autres restent en paysage voilà, j'espère que le tutoriel vous a aidé, qu'il est bénéfique pour vous. En vous souhaitant de bientôt vous revoir, je vous souhaite une bonne semaine.